Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Progeek Alors aujourd'hui ce sera par rapport à une application que je vous présente concernant les applications smartphones. donc c'est une application qui s'appelle Gesture Dial donc ça vous permet d'effectuer des appels ou de composer vos appels d'une manière plus facile et simple et rapide en faisant tout simplement un geste sur votre clavier téléphonique donc euh, c'est une application qui est sortie au mois de juin donc euh, elle est toute récente on y accède, vous remarquez que l'application il a le même principe on va dire que l'application qui est par défaut sur notre téléphone, hein, donc un clavier pour pouvoir euh, numéroter, euh, les contacts qu'on a déjà contactés euh, voilà donc non euh, alors donc sur le côté gauche vous appelez ça vous donne les contacts en question et euh, bien sûr sur le côté droit sur le côté droit vous avez en fait les thèmes hein, que vous pouvez bien sûr mettre ou également comme j'ai mis actuellement voilà vous remarquez j'ai mis une image on va dire derrière plan au niveau du clavier que vous pouvez mettre bien sûr soit en prenant une photo avec votre caméra soit celle la frontale ou celle derrière sinon vous pouvez en fait prendre euh, une photo que vous avez déjà on va dire au niveau de votre galerie que vous pouvez déposer également à la place donc c'est une application vraiment euh, simple d'utilisation et le, voilà le plus euh, avantageux au niveau de cette application c'est la technologie ou l'intelligence euh, je dirais euh, la T9 qui vous permet de lancer les recherches plus facilement en faisant tout simplement un geste. Donc c'est une application également euh, qui est euh, ou qui importe, mis à part vos contacts téléphoniques, les contacts de vos autres applications genre WhatsApp et autres. Vous pouvez bien sûr vérifier avec le petit bonheur tout en haut à droite à côté de la loupe et en partant sur la partie contact setting. Donc vous aurez tous vos comptes qui sont au niveau de votre smartphone et vous pouvez sélectionner ceux que vous souhaitez euh, que l'application puisse prendre en charge euh, dans votre liste de contacts. Euh, vous avez bien sûr également la partie gesture dial qui vous permet de trouver euh, voilà, les personnes que vous avez déjà configurées et euh, vous pouvez bien sûr également ajouter une nouvelle directement comme cela ou éditer bien sûr le feu, les contacts que vous avez sur place également vous avez Font Size qui vous permet de sélectionner euh, voilà donc le format en question sinon mis à part cela voilà donc vous remarquez que l'application comme je disais elle est bien sortie le 21 juin 2016 donc euh, c'est une application toute récente qui est d'ailleurs disponible sur Android euh, iOS et également sur Amazon Kindle. Donc l'application en question, par exemple, euh, si on fait, euh, euh, je sais pas, un R, hein, voilà, donc là, ça lance directement l'appel en question. Vous voyez, donc parce que j'ai paramétré, euh, voilà, ce, ce contact avec un R. Euh, si je fais un N, voilà, ça lance bien le. Voilà, ça lance bien en fait l'appel le, le, en fait en question. Il n'y a pas de souci sur ce point. Bien sûr, euh, si vous avez euh, ou vous avez un contact que vous souhaitez euh, paramétrer, il suffit d'accéder bien sûr à ce contact. Vous appuyez sur gesture. Par exemple là, voilà, donc je l'ai déjà mis, mais si vous appuyez, ça vous donne voilà, donc ce que vous pouvez écrire et vous faites save. Donc ça enregistre tout simplement la personne en question. Voilà donc euh, c'est tout à fait simple et euh, voilà donc j'espère que ça va vous être utile, c'est surtout euh, pour ceux qui n'aimeraient pas on va dire euh, commencer à appuyer sur des numéros, un seul mouvement et voilà donc l'appel est parti, euh, est, Voilà, c'est vraiment euh, pratique je dirais au niveau de l'utilisation. Eh bien, j'espère que ça va vous être utile. Surtout, n'hésitez pas de laisser votre avis. Et sur ce, portez-vous bien. Une agréable journée.